Bonjour à toutes et à tous dans ce tutoriel je vais vous montrer comment rapidement exploiter un son avec réassemblomatique pour en faire un instrument polyphonique alors c'est parti euh, première chose eh bien, tout simplement ouvrir euh, votre outil de travail alors moi je travaille avec Reaper vous allez voir que c'est en fait exactement la même chose si vous utilisez un autre logiciel euh, deuxième étape et eh bien déjà tout simplement aller euh, récupérer euh, le son que vous voulez exploiter alors moi, je vais dans « Insert Media File ». Je vais aller chercher dans les sons que j'ai récupérés de la collection de la PAF, je vais aller sur la petite pelle en aluminium, parce que je l'aime bien. Ok, alors hop, cette petite pelle en aluminium, je vais essayer de maximiser son volume pour pouvoir l'exploiter au mieux après dans le sampler, quitte à le baisser le niveau du sampler ensuite. Euh, voilà, ça me permet euh, d'optimiser le, le, le volume de, de l'instrument si par exemple je veux exploiter euh, que la résonance de l'instrument euh, si j'ai pas beaucoup de niveau ça risque d'être compliqué après dans le sampler alors on peut le faire a posteriori du sampler mais là j'anticipe le truc et tout simplement je vais euh, normaliser clic droit, euh, item processing, normalise je vais normaliser le volume de, euh, mon, de mon sample ok une fois l'item normalisé, comme la normalisation c'est un traitement non destructif euh, sur le sample, euh, en fait je vais en créer un échantillon. Donc je vais euh, faire clic droit et euh, render item as new take. Donc une fois que votre nouveau son est généré, euh, vous pouvez l'intégrer dans votre sampleur. Donc pour ça, vous chargez votre sampleur, clic droit. Insert virtuel instrument en new track ». Vous allez chercher « Rea Samplomatic. Voilà. Boum. Et donc « Rea Samplematik », c'est une boîte vide. Vous pouvez directement, quand votre item est sélectionné sur votre timeline, l'importer dans le sampler. Voilà. Et une fois qu'il est dans le sampler, on va, on va un petit peu recaler les enveloppes du sampler. Hop, je vais aller réduire la zone ici. Donc la molette pour zoomer hein, dans le sampler. La souris, vous, vous restez appuyé dessus pour déplacer le sample. Je vais aller récupérer ma transitoire à son début, donc ici. Voilà, plus ou moins, Bon, je réglerai ça après. Et puis, je vais aller chercher la fin du sample, voilà, ici. Et je vais ramener la fin de ma zone d'exploitation du sample. Je vais la ramener bah, à la fin du sample, à la fin de la, du son. Si je joue maintenant sur mon clavier, je vais avoir du son. Sauf que vous le voyez, quelle que soit la note que je joue, j'obtiens le même son. Donc deuxième étape, on va indiquer à Reaper que ce qu'on veut, c'est euh, un instrument euh, avec des notes. Tout simplement. Donc je vais aller dans le mode ici, menu déroulant, et puis prendre note, semi-shifted notes. Voilà. Une fois ça sélectionné, si maintenant je joue sur le clavier, voilà, j'ai un instrument tempéré. Étape suivante. J'ai beau avoir un instrument tempéré, euh, il faut que je sois sûr que mon instrument est accordé. C'est-à-dire que quand je joue un Do, sur mon clavier, ça joue bien un Do. Donc pour ça, ben, je vais faire comme pour n'importe quel instrument de musique, je vais aller rajouter un accordeur. Donc avec Reaper, on a un accordeur qui s'appelle Reatune, tout simplement. Et je vais vérifier que si quand je joue un Do, ça fait bien la note Do. Et on voit que pas du tout. Donc il va falloir régler ce problème alors pour ça c'est très simple vous avez dans votre sampler vous avez deux endroits où aller régler ça, vous avez le pitch start ici qui fonctionne par palier de demi-ton donc on va déjà trouver le demi-ton le plus près de la note qu'on joue sur le clavier et puis vous avez le pitch offset qui lui permet d'affiner un peu plus précisément la hauteur du son à l'intérieur du demi-ton euh, ok alors allons-y, je joue un do sur mon clavier comme vous le voyez ici en bas et j'obtiens un SOL dièse. Donc c'est trop haut. Donc je vais descendre. Et voilà. Et là j'obtiens un DO. Hein je joue un DO 5 sur mon clavier. Et j'obtiens un DO 6. C'est pas la même octave. Mais c'est la même note quand même. Donc on va déjà partir pour travailler avec ça. Par contre vous voyez que mon DO il est plus bas. Ici on voit vraiment que je suis... Pff, allez un quart de ton trop bas. Donc je vais aller monter ici de euh, 0.5 demi-ton, euh, c'est-à-dire donc un quart de ton, euh, Ah, et là je suis trop haut, je suis allé un petit peu trop haut, donc je vais redescendre à 0.4, toujours un tout petit peu trop haut sur l'attaque, je vais redescendre à 0.35, et là c'est parfait. Voilà, donc là en très peu de temps, vous voyez, ça y est, j'ai un instrument, J'ai un instrument polyphonique euh, tempéré. Alors, les petits trucs quand même qu'on va régler en plus. Et eh bien, le premier petit truc un peu pénible, c'est que si vous regardez, j'appuie sur la touche et je la relâche tout de suite. Et vous allez voir que le son continue quand même. Pourquoi Et eh bien, tout simplement parce que une fois que je déclenche le son en appuyant sur la touche, eh ben, Reaper va me lire l'intégralité du sample et s'arrêter à la fin. Si je veux que la note s'arrête quand je relâche la touche, il faut que je coche l'option ici, Obey Note Off. Pouf, que je coche donc. Et maintenant, si je relâche la note. Voilà, ça s'arrête tout de suite. Si je reste appuyé, ça sonne. Si je la relâche. Voilà, ça obéit vraiment du coup au jeu que j'ai au clavier. On va régler maintenant un autre problème. C'est que si je laisse appuyer ma note. Et eh bien, il y a quand même un moment où elle s'arrête. Puisque le sample a une longueur finie. Bon, alors pour régler ça, deux petites choses. Euh, la première, c'est la façon dont la note s'arrête on peut vouloir garder une note qui s'arrête mais il faut quand même qu'elle s'arrête de manière un peu plus jolie que là euh, tout simplement on va on va régler ça en, en, en gérant le, le R ici que vous voyez ici qu'on a aussi ici dans le release on va augmenter un peu le release on va le mettre à 22 millisecondes essayons c'est pas mal voilà c'est un peu moins sec je dirais au niveau de, de, de la fin de la note mais on n'a pas réglé notre problème de la note qui s'arrête. La note s'arrête de toute façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cocher l'option euh, loop, ici. Et ça va lire le sample en boucle tant qu'on n'a pas relâché la note. Alors, regardez ce qui se passe. Je ne relâche pas la note. Du coup, le problème, c'est que la boucle reprend l'attaque de la note à chaque fois. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut, on veut avoir la sensation d'un son continu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller régler le départ de la boucle. On va le régler non pas à 0 ms, c'est-à-dire au début de la lecture de notre sample, mais bien un petit peu plus loin pour que ça ne prenne en compte que la résonance de notre sample. Alors, regardez ce qui va se passer ici sur la forme d'onde. Vous allez voir qu'une zone va apparaître quand je vais décaler ce bouton-là vers la droite. Voilà. Et la zone gris clair, c'est la zone qui va être lue en boucle, donc la zone euh, qu'on va euh, utiliser pour la résonance de la note. Donc là maintenant, si je mets euh, si j'appuie toujours sur le Do, oh, pardon. Mais on entend encore cette attaque-là. Alors ce coup-ci, l'attaque qu'on entend n'est pas du tout liée. Euh, à l'attaque du sample en lui-même, mais au fait que quand Andreas amplomatique euh, arrive ici à la fin de la première lecture du sample, il repart ici dans cette zone euh, au début de cette zone gris clair et ce c'est pas toujours très très précis. Du coup, pour éviter d'entendre cette petite attaque qu'on qu qu entend là et qui fait qu'on on, on, on, on, on a pas l'impression que le son continue de résonner, mais que c'est bien une attaque euh, comme si on attaquait à nouveau la note. Eh ben, on va utiliser cette troisième option ici qui s'appelle le X fade, le cross croix, fade, voilà et on va aller chercher à créer une courbe d'attaque de la boucle le sample est lu une première fois d'ici jusque là, et quand il va revenir réattaquer euh, la, la boucle pour jouer cette zone gris clair en boucle justement et eh ben il va faire un petit fade qui va euh, du coup permettre d'éliminer le tac qu'on entendait tout à l'heure à la répétition, alors maintenant je le joue voilà Là, je reste appuyé sur ma note, et elle, est, elle continue à sonner. Je relâche, et elle s'arrête. On commence à avoir quelque chose de vraiment intéressant, puisque euh, je vais pouvoir vraiment utiliser euh, cet instrument comme un nouvel instrument. Donc, je joue par exemple je joue une petite grille, euh, on va faire ça vite fait. Vous voyez, ça reste tourné. Voilà, ça reste tourné. Et puis, euh, après on fait ça, je ne sais pas, on fait ça par exemple. Ah Autre problème, j'ai joué 1, 2, 3, 4, 5 notes. Et du coup, ça m'en a coupé certaines. Pourquoi Parce que tout simplement, on a limité le nombre de voix euh, à 4, cest à dire qu'en fait euh, le réassemblomatique va étager 4 voix, et puis bah du coup quand euh, il arrivera euh, au bout de cet étage il va couper une des voix, donc pour pas être embêté avec ça, on va monter le nombre de voix on va le monter euh, à 10, à 11 allez, on a 10 doigts, on se prend un peu de marge pour les résistors de résonance et on va même le monter un peu plus, on va le monter à 15, voilà je refais le même accord du coup que celui de tout à l'heure vous voyez qu'il n'y a pas de problème. L'ensemble des notes sonne. Ok. Euh, dernier petit détail optionnel. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je joue un Do5 hein, Do sur le clavier, vous voyez qu'en fait l'accordeur m'affiche un Do6. Si je veux vraiment être à la même hauteur de son que ce que je joue sur le clavier, je vais rajouter un nouvel élément à ma chaîne d'effet de Reaper. Je vais lui rajouter un pitch. Donc je vais utiliser Reapitch qui est voilà, intégré à Reaper. Alors attention à bien le mettre avant la cordeur. Le son rentre, si vous voulez, par le haut de votre chaîne d'effet, votre signal va d'abord passer par la, le sampler, puis il va passer dans ReaPitch, puis ensuite va arriver à la corde. Et nous ce qu'on veut, c'est que ReaPitch nous donne le son qui va sortir sur nos enceintes, la hauteur du son qui va sortir sur nos enceintes. Donc réa pitch, je le descends de 12 demi tons cest c'est-à-dire d'une octave. Et maintenant, si je joue euh, un Do5 sur mon clavier, vous voyez que je suis bien sur un Do5. Voilà. La hauteur du son. Jouer et la hauteur du son entendu sont les mêmes. Voilà, c'est tout pour ce rapide tutoriel sur comment créer un instrument polyphonique euh, tempéré à partir du son d'une pelle en aluminium. Voilà, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.